La collection Pantene Pro-V, lisse et soyeux. C'est une formule lissante et hydratante aux provitamines, pour donner même aux cheveux rêches et rebelles, jusqu'à 70% d'effets lissants en plus. Pour les cheveux pleins de santé que vous aimez, Pantene Pro-V, collection lisse et soyeux. Offre collection Achetez le shampoing, Pantene vous offre l'après-shampoing soin vitalité.